Salut à tous, c'est H. LM, et bienvenue sur Ocus Copus pour la suite de Splinter Cell Conviction. Eh, on en a chié pour en dire jusqu'à là. Ouais. On a dû. péter des lampes. On a dû, euh, on a dû encore une fois. Euh... Se retaper pas mal de chemin parce qu'il n'y a pas de sauvegarde directe en fait. Et puis c'était balèze. Pas, pas compter facile. tous les petits bugs qu'on a eu qui, qui énervent. De... Mais... Ouais. Deux connexions. Deux, de, de Ubisoft qui a un peu, je pense, mal géré euh, euh, au niveau de Uplay. C'est un petit peu la galère. C'est un petit peu enfin. de la merde, ouais. Voilà. <rire> Faut dire ce qui est. Oh ouais, Il wow y a un gars juste là. Il n'y a plus de gars juste là. <rire> J'ai eu un coup de chance à coup de chat et encore un petit peu d'infiltration ça fait du bien l'infiltration quand même ouais, Moi, je on va cool. prendre notre temps ouais on va passer oh. par là ah, <rire> ici <rire> il y a un mec qui est penché sur la balustrade il y a un mec qui est penché sur la balustrade ah ils sont deux D'accord On a pas, pas trop pour les tuer, moi j'aime bien aussi les tuer D'accord Ils sont énervés mais ils restent calmes quand même C'est clair Oh putain c'était quoi ça mais c'est pas grave <rire> Tu vas faire lequel toi Euh je vais faire celui tout au fond oh, Ok je fais celui là Tu t'en Vous attendez pour réaliser une double exécution Putain on pouvait faire une double exécution ensemble Ouais mais en fait, je crois qu'il y en avait deux mais ils sont pas que deux Ouais ils sont pleins au sol. hein, t'as vu ça Attrape <rires> Et t'es pas très gentil hein <rires> Je pas fait exprès <rires> Bien joué Ok, on m'a calculé, on m'a calé, là l'opération filtration n'est <rire> pas très <dévié>. <rire> Mais ouais. voilà, parce qu'il fallait bien qu'on commence là, voilà. ah oh, Merde, merde, merde, merde, merde hum Non, crève <rire> Ouh, c'était pas évident là, ouais. c'était pas évident du tout Voilà c'est bon, j'ai repris un peu de souffle OK Ouxer, ok, OK <rire> OK <rire> c'est le stress, t'inquiète OK, okay, okay. <rire> On respire un coup <rire> <rire> On se calme Ok, il y a encore 3 personnes, je les vois, ils sont sur le fond Il y en a plus que 2 Non, ça c'est un... Un extincteur <rire> Oh merde Bien joué pas évident euh, l'infiltration à cet endroit là hein. Ouais on va se reprendre <rire> Ouais ouais Alors ils nous disent de monter en haut Parce que monter en bas en règle générale ça marche pas Ah tu peux passer par là Ok euh, je vais péter des lampes putain Non je te prends pas pour la boutique Très bien Ok y'a un J'ai un moniteur ici je pense que ça va servir à récupérer le carnet d'adresse je récupère la liste. On a la liste de on fait okay, le gars est juste derrière et tient, à tient un otage. J'ai l'impression. Hmm. Allez jusqu'à Je vais essayer de me servir du moins possible de la de la lunette de vision que bah, que vous voyez sur mon écran donc parce que <rire> je m'en sers une fois quand même là <rire> euh, pour pour garder l'immersion totale. Oh, bien joué. J'ai entendu. Tu Oh! Eh, hey, bonjour mademoiselle. Bonjour, eh! Hey. Attends. Vas-y, je la prends par derrière, tu la prends par deux. Ça va, elle a encore envie. J'aurais peur de violer un cadavre. <rire> Moi pas. <rire> J'étais bloqué par le mur. Eh, hey, c'est beau avec les ultraviolets et tout ça là. Ok, donc la suite est par là. Dépôt d'armes? De toute façon, on, peut on va peut-être pas pouvoir y faire grand chose parce que je crois pas qu'on ait récolté tant de points que ça. Ouais, de toute façon, j'en ai pas des. Ouais, moi, moi, moi j'en ai un peu. <rire> Et je pense que comme c'est ta partie, peut-être que voilà. C'est ça, en fait, toi tu peux pas améliorer tes armes. Ouais, c'est ça. <rire> ah non! <rire> oh mon dieu! T'as regardé s'il y avait du monde? Yep. Yeah. Ok. Je vois, j'en vois un. Alors on peut s'avancer, normalement il n'y a pas trop de lumière ici. Ok. Alors il euh, y a d'autres personnes. J'en ai vu... Ouais. J'en ai marqué une autre. Et là... J'arrive pas à marquer. <rire> <rire> T'as les mecs, comment ils paniquent. Les pauvres, ils doivent se dire, putain, les lampes elles pètent toutes l'une après l'autre. La les unes après les autres. Ok. Merde. Bien joué. Je pensais que, ça... que tu voyais l'autre. <rire> Je voyais presque l'autre. Mais moi... Wow D'accord. Je vois personne par les fenêtres non plus. Mais à mon avis, il doit y avoir du monde quand même. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Ah. <rire> C'est fait. <rire> Merci. Je voulais faire un truc plus classe mais bon tant pis à faut... fois Alors, ici Ah mais je pète toutes les lampes hein, c'est maladif A il n'y a personne là-dedans Et là Bien, à mon avis ici il va y avoir du monde J'arrivais à péter la lampe d'ici, mais je crois que si j'essaie de tirer, ouais, ça va pas vouloir. Elle se trouve derrière une grille. Eh oui, nous, on est des vieux de la vieille dans Splinter Cell, on pétait déjà toutes les lampes à l'époque. Ouais. Même normal dans GTA, que... mais c'était beaucoup plus long. Ouais. En face Ouh. Il y a quelqu'un. Ouais, je bouge plus. Oh, voilà. <rire> je l'ai mis une balle aussi Non, non. Vite, <rire> ça va être... <rire> ok, ici. Il y a du monde hein, dans la salle à côté Il y a au moins deux personnes J'ai vu deux faisceaux lumineux, deux lampes torches euh, Est-ce que tu veux qu'on passe... Ouais, chacun d'à côté, toi tu peux passer par là où t'es ouais. Merde Quelqu'un quelqu m'a calculé C'est pas grave, au moins justement ça te laisse un peu champ libre pour toi Oh putain ils sont deux, je vais pas pouvoir les avoir Ok, c'est pas grave euh, Vas-y, j'ai... J'ai mis une balle, je pensais pas qu'elle qu allait partir dans sa tête. Il y a du monde, hein. Es, c'est où qu'il y a du monde pour toi non, Moi je vois pas, je vois personne. Ok. Avec moi je ah, si c'est les joueurs. Voilà. Putain. Là c'était un petit peu galère, mais j'ai kiffé les actions qu'on a fait Ouais. On va se ressaisir, on va en faire des plus cools. Ouais, ouais. <rire> Alors attends, je vais péter toutes les lampes là qui nous ont gênés Depuis le début c'est celle-là quoi. Celle-là. Et, et, et celle-là. Il y a un gars juste là qui tient un otage. Voilà. Ah bon Ça, Je suis pas sûr. Ah bah de toute façon c'est une porte à enfoncer à deux donc.. Alors attends, on va péter la lampe qui se trouve là. Parce que du coup voilà les mecs ils ont ça dans l'homme direct Mais le problème c'est que quand on défonce des portes ils rentrent comme des bourrins donc Et puis là si je me okay. trompe pas je crois bien qu'il y a un otage Bon on va faire gaffe oh, Non c'était des gens qui jouent Ah d'accord oh. oh. Je me suis mis assis le temps que... Euh, je l'ai tué sans l'interroger Non, non, il est pas mort. Ah non Tiens, vas-y, interroge-le, venge-toi. Ok. Tu vois l'écran là Pas de télé ici fait quoi Ah Oh ah, non Oh, <rire> je suis désolé <rire> un appel sur Oh pas. merde pas grave. Il y a un bureau. <rire> Tu vois le bureau là <rire> Oh non, je suis désolé <rire> J'ai aussi cassé le bureau. C'est là que tu peux passer derrière lui et Ah <rire> non, non, mais l'esprit va le passer. Hein. Ah, c'est la voix d'Arthur et de Batman! Ouais j'ai l'impression. Et qu'est-ce que tu faites de ça Je m'espererai. Eh. Waouh. Et là, ça où il est mort Qu'est-ce qui s'est passé Archer, qu'est-ce t'es Vous allez bien Ça c'était classe. J'ai fait le mort deux secondes. <rire> tu expert. Bien ouais. vu, bien Tout, vrai. tout vrai. était prévu. <rire> Le pire c'est que je l'ai vu agir et j'ai rien pu faire, j'ai voulu appuyer plein de fois sur le bouton B pour l'exécuter le... pour quoi Ah la police en a appris l'eau maintenant Non Eh oh on est échelon 3, on est la police des polices là Ok ok, oh, oh, oh, oh, ils, sont, oh, oh, oh. ils sont là, ils sont tous là Ok ok, okay. on okay. peut pas les tuer hein Ok, okay. On peut juste s'en débarrasser c'est tout On peut pas les tuer Non Ok je vais essayer de passer par derrière, bouge pas hein C'est pas grave Mais il y, avait, il y en a trois qui s'étaient derrière moi en fait c'est ça le problème, okay. j'ai peur tu vois là Je vais, je vais passer par derrière, Ah oh, putain il y en a un là aussi Ok Ah je vais me prendre la flash dans ma propre gueule Ah tout va bien, tout va bien, tout va bien On peut pas les tuer Alors attends, à mon avis on doit avoir moyen de se suspendre. Mais c'est vrai que ça va vite, hein. donc ils sont classe. les gars. Ah, va arriver. ah. Pour les Donc si on reste vous ici. Bon c'est votre, votre porte de sortie. Porte de sortie. Grenade flash Ok j'ai préparé des grenades flash D'accord Il euh, n'y a pas des armes non-létales aussi C'est ça qui aurait été bien Ça aurait été bien pratique ouais. Bien joué bon, euh... Ok Hop je me suis mis dans la salle d'avant <rire> La bagouille C'est peut-être qu'après ils nous verront pas Tu vois Il faut que je me rapproche pour avoir euh, portée de corps à corps. Oh bon, En fait ils sont ah. partout, on pas. Hein. Attends. Ok, ok, ok, ok. Oui. Ils ont rien vu! Oh, putain. On est des ombres. Ouais. J'ai réussi à m'en débarrasser un peu. Mais pas de tous, je pense. Il y en a un qui est passé par là, mais. Eh, hey, on s'est tapé si à nous tout seuls nous on est des bosses. T'es classe dans le feu rouge comme ça. Il faut qu'on aille en bas mais. Attends. C'est eux qu'on veut pas haut qu'on passe par en bas. Euh.. Quand même aller là-haut. Bizarre. Ah, attends. Euh... En fait, voilà, on est obligé de.. Et on est obligé de revenir en arrière. D'accord. On n'a pas joué. Ah, bah oui, oui, oui, oui, oui effectivement. 35 mètres en arrière. Donc, attends, on s'est débarrassé de la police. Mais il n'y a pas d'autre porte hein, si, là où on a la, interrogé la le mec. D'accord. <rire> ils ont arrêté des gars et tout, les ont menottés. Euh... Au calme. Oh, vache, vache, vache. Il y a encore du monde en fait. Putain, est-ce que tu peux avoir celui oh. de droite Ouais enfin, après Ouais mais après si tu veux Ah Ah D'accord c'est ça Bon je suis débarrassé, voilà C'est vrai que j'avais oublié qu'on pouvait pas les tuer Ok, euh, là il y a une lampe à se débarrass... Voilà Non, je me suis pas servi de Wallach pour voir qu'il y avait plein de personnes. Il y a deux qui arrivent, je laisse passer le premier. D'accord. Ok. Oh, vas-y. Ils ont pas le temps de nous voir, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps, ils ont pas le temps. Mais ils savent où on est. Ah oui, tout le temps. Ok, je suis caché derrière... Je suis à proximité d'un mec. T'as géré, t'es passé euh... incognito. <rire> <rire> Presque, hein <rire> Ouais. <rire> Il peut pas se faire trop près le... Ah, oh, c'est chiant. Ah, oh, merci. De rien, ça t'a aidé que j'éteigne ai de... Plus ou moins. <rire> ok, ici c'est le calme plein. Ça nous permet de souffler. Mais euh, à mon avis, ça. Attends, il y a un truc qui marque exécuter. Ouais, c'est le extincteur. J'ai exécuté l'extincteur. Ouais, t'as bien fait. J'avais pas confiance en lui. Ouais, ça se trouve, il serait retourné, il aurait changé de camp. <rire> en fait, je suis un méchant extincteur. Alors... C'est tout à fait plausible. Ouais. Je suis dans l'ascenseur, je t'attends. Ah, et eh ben me voilà. Wouh Et eh ben nous voilà donc à l'ambassade russe, mais on a atteint le quota. Et donc du coup, on va devoir s'arrêter là. Et les, on a alerté un peu les mecs en fait. Euh, bon, c'est pas bien grave. Hein. Ce sera du coup pour la prochaine vidéo. Et ben bah, je te laisse dire le mot de la fin H. Et ben bah, et ben bah pantoufle. Un pantoufle. A ah, voir.